Alors, euh, au programme, euh, il y a trois actions que je voulais qu'on regarde ensemble. La portion sauvegarde du cours, action réinitialisation et euh, quelques conseils pour améliorer le cours. Allons-y avec euh, la première action, qui est euh, sauvegarder le cours. Bon, euh, la sauvegarde de cours, c'est quelque chose qu'il faut faire, euh, je dirais, régulièrement. C'est au moins une fois par année. Moodle a un mécanisme qui permet de, de compresser toutes les activités qu'il y a dans un cours dans un seul fichier téléchargeable qu'on peut donc garder sur, sur son ordinateur personnel. L'extension Le, qui va être générée par une sauvegarde de cours, c'est un fichier qui s'appelle MBZ pour Moodle Backup Zip. C'est un zip pour Moodle. Dans une opération de fin d'année, euh, par souci de reddition de compte, de garder des traces, la première sauvegarde que je suggère aux élèves, aux enseignants de faire, c'est une sauvegarde avec toutes les données. Donc, une fois par année, à la fin de l'année, le prof prend le cours, en fait une sauvegarde MBZ avec les données utilisateurs, et il se dit « ça, c'est ma sauvegarde pour l'année 13-14 ». L'opération comme telle de sauvegarde de cours, c'est une opération qui s'effectue en cinq étapes. On commande la sauvegarde du cours, il y a des réglages initiaux qui sont mis en place. C'est comme les réglages que Model propose. Ensuite de ça, nous on va aller préciser qu'est-ce qu'on veut garder plus précisément dans la sauvegarde de cours. C'est important de garder les données utilisateurs dans une première sauvegarde, mais ensuite de ça, il y a une deuxième sauvegarde qu'on devrait se faire uniquement avec le cours sans les données utilisateurs. Ça c'est mon cours vierge, que je vais garder copie et que je vais pouvoir ensuite ça réutiliser peu importe où. Okay? Fait que, en fait, je trouve avoir deux sauvegardes à faire. Dans chacun des cas, euh, c'est au niveau du réglage du schéma que je vais être en mesure d'aller dire « Ma sauvegarde, je veux l'avoir avec ou sans les données utilisateurs. » Troisième étape, c'est « Je confirme, je dis à Moodle, c'est exactement ça que je veux. » Ensuite de ça, Moodle fait la sauvegarde, génère un fichier MBZ. Et dernièrement, le fichier MBZ, je le téléverse. Alors, je vais rentrer dans un cours euh, dans lequel j'ai un statut d'enseignant, bien sûr. Une fois que j'ai le statut enseignant, dans le bloc administration, administration du cours, je vais pouvoir aller chercher l'action sauvegarde. Et lorsque j'arrive sur l'action sauvegarde du cours, j'ai des réglages initiaux, comme je disais tantôt. Il me demande a priori qu'est-ce que tu veux sauvegarder. Comme je le dis souvent aux enseignants, euh, dans le doute, le par défaut, c'est ton meilleur ami. Première opération, donc réglages initiaux, je fais suivant. La deuxième étape, là, il me demande qu'est-ce que tu veux sauvegarder dans ton cours. Et là, il me fait la liste de toutes les activités qu'il y a dans le cours. Et là, je peux cocher, décocher les éléments que je veux conserver ou pas. Là, on voit qu'il y a deux colonnes. La colonne gauche, c'est l'activité ou la ressource du cours. La colonne droite, c'est « Est-ce que tu veux conserver les données utilisateurs reliées à cette activité? » Je fais « Suivant hein. ». Troisième étape, il me dit « Qu'est-ce qu'il va faire? » Alors là, j'ai une liste de ce qu'il prévoit mettre dans le fichier de sauvegarde. Ça me semble être beau. Je fais « Effectuer la sauvegarde ». Et là, on voit une barre de progression qui m'indique qu'il est en train de générer le fichier MBZ. m'indique que le fichier a été sauvegardé. La sauvegarde s'effectue dans un espace de fichier de Moodle. Et là, je le vois ici, zone de sauvegarde de cours. Je vois que le fichier est ici. Il est sauvegardé sur le serveur et je peux maintenant le télécharger. Et ça, ce fichier MBZ-là, c'est lui qu'on garde précieusement parce que ça se trouve être les données du cours module que j'ai utilisé dans l'année. Alors, pas plus compliqué que ça, la, la sauvegarde d'un cours. Comme on a vu, euh, c'est un cours qui était assez volumineux. Il faisait 65 MB, puis c'est une opération qui s'est faite quand même assez vite. J'ai remarqué aussi, euh, dans euh, on, avait, on avait la zone de sauvegarde de cours, puis en dessous, zone de sauvegarde privée. Donc, dans le fond, ça nous donne en dessous toute la liste des fichiers qu'on aurait sauvegardés qui sont placés sur le serveur. Exact, oui. L'idée est la suivante, c'est de se dire « Bon, j'ai terminé l'année, je démarrerai l'an prochain avec d'autres élèves et je veux donc nettoyer mon cours, supprimer les données des étudiants de cette année, désinscrire les élèves de façon à pouvoir repartir mon cours à notes. Cette opération, euh, elle, euh, elle est assez fluide. Elle se fait sensiblement de la même façon qu'on a pu voir euh, la sauvegarde d'un cours. En dessous de restaurer un lien réinitialisé. Alors, si je choisis cette oui. option, ça m'indique d'utiliser la réinitialisation du cours, c'est de ramener de nettoyer les données utilisateurs. Et là, c'est assez granulaire. Je peux décider de façon précise qu'est-ce que je veux réinitialiser. Je vais changer la date de début du cours. Je peux lui dire de supprimer les historiques, les événements, les annotations, les commentaires. Donc, tout ce qui a pu se passer dans le cours. Les rôles maintenant. A priori, on va désinscrire les étudiants. Euh, carnet de notes, est-ce que je veux supprimer les notes? Oui. Je supprimerai pas les éléments et les catégories parce que techniquement, si j'ai placé dans mon cours des catégories puis des éléments particuliers, je vais sans doute reproduire ce modèle-là pour l'an prochain en l'améliorant. Donc, je vais juste supprimer les notes et non pas les éléments et les catégories. Est-ce que je veux supprimer les groupes? Alors, là, je peux aller préciser ce que je veux supprimer tous les messages de forum. Et ainsi de suite. Là. Il y a une série d'éléments que je pourrais aller euh, changer, améliorer ou supprimer de façon à, à réinitialiser le cours. Okay. Une fois que c'est fait, je fais réinitialiser le cours. Je ne le ferai pas ici parce que ce n'est pas mon cours. Là. En faisant réinitialiser le cours, ça nettoie effectivement ce que, ce que j'ai marqué comme élément à supprimer dans le cours. Opération simple mais efficace pour redémarrer l'année avec un cours vierge. Dernière étape pour se préparer à l'an prochain, c'est quelques conseils que je donne aux enseignants pour, pour améliorer leur cours. D'une part, les, les utilisateurs finaux, qui, qui, ceux qui utilisent vraiment le cours, ce sont les élèves. Alors, Il serait de mise d'avoir un formulaire pour qu'ils nous identifient. quels sont les bons coups, les, les mauvais coups, quels sont les trucs qu'ils aiment, les trucs qu'ils n'aiment pas dans le cours, de façon à ce que je prenne ça en note et que je puisse améliorer le cours. Je vais me prendre, soit que je vais démarrer un wiki, ça va être écrit « wiki du prof », ou ça va être une page du prof, puis il y a juste, le, je vais la garder masquée tout le temps mais je garde une trace des commentaires que j'ai reçus, de façon à ce que, quand j'aurai le temps, je pourrai passer en revue mes différents commentaires dans l'année et prioriser. Le fait de garder des traces, ça va me permettre de mieux agir sur mon cours. C'est une discipline qu'on doit se donner quand on travaille dans mode de, de garder des traces, des commentaires qu'on reçoit, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a mal été. Ça fait partie un peu d'une approche réflexive. Hein? Autant on doit le faire dans... Dans notre approche pédagogique avec l'élève, autant le, le cours module est un outil pour soutenir notre pédagogie et de ce fait, on doit aussi garder des traces de façon à pouvoir mieux réfléchir sur notre pratique. J'aime le fait de le faire dans un wiki dans le Moodle. Ça complète, Joanne, la troisième partie qui était l'amélioration du cours.